Les prix Pinocchio euh, donc, euh, ont été lancés par les Amis de la Terre il y a euh, six ans. Enfin, C'est la septième édition. On nomine chaque année euh, neuf entreprises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 des multinationales sur ce que font leurs filiales et sous-traitants, euh, quel que soit le, le pays.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 qui, donc, chaque année euh, font des, des petites scénettes pour euh, présenter voilà, de façon humoristique et euh, sensibiliser d'une autre manière sur ces enjeux. Un peu euh, comme euh, au César ou aux Oscars, on assemble les nominés, après, euh, qui, euh, qui a remporté et pourquoi. Euh, et euh, selon les années, on, quand on peut, on a aussi à la fin. Euh, des interventions de représentants des communautés affectées ou des travailleurs. Avec les entreprises, on leur envoie à chaque fois l'invitation, mais euh, je pense qu'ils n'ont jamais trop osé venir. Nous, on va se confronter à eux, notamment on intervient aussi dans, dans l'Assemblée générale des actionnaires, on, on va poser des, des questions et donc on ose aller dans leur, on va dire, dans leur entre, dans le, dans le dans, sur leur terrain, mais eux ne viennent pas trop sur le nôtre. On communique quand même avec les entreprises, donc euh, ça peut être euh, dans certains cas euh, de les rencontrer directement bah, pour exposer, nous, euh, nos arguments de pourquoi ils doivent abandonner tel projet au conseil des banques, pourquoi ils ne devraient pas le, le financer. Euh, et après, il euh, y a pas mal aussi par euh, courrier interposé, on va dire. Donc là, par exemple, si on prend le cas de la BNP qui a été nominée au prix Pinocchio, euh, donc nous, on leur, on leur a envoyé, on leur a notifié, on va dire, leur, leur nomination. Ils nous ont répondu et on leur a re en disant que non, non, c'était leur réponse, nos réponses étaient, enfin, étaient toujours à côté de la plaque et c'est pas ça qu'on. Donc voilà ce qu'on pourrait dire des, euh, des relations. Après, il y a des entreprises avec lesquelles, euh, j'avoue qu'on ne les rencontre même pas parce que euh, c'est aussi euh, des demandes aussi des communautés qui sont affectées directement sur le terrain parce que parfois rencontrer l'entreprise, bah, encore une fois, ça peut lui servir plus à elle qu'à nous, c'est-à-dire qu'elle peut l'utiliser justement pour son image, à dire Bah si, moi je dialogue avec la société civile. C'est toute une analyse en fait. Euh, bah, du rapport de force qui est construit et de quelle manière on peut le mieux faire changer les, les pratiques de, de l'entreprise. On fait un appel à nomination donc ça c'est un appel qu'on envoie euh, dans les réseaux associatifs principalement euh, et euh, bah, on demande tout simplement aux gens de nous proposer des cas d'entreprise qui voudraient nominer, nous expliquer bah, quelles sont les violations qui ont été commises. On est obligé d'avoir de, des cas euh, solides parce que voilà, si après une entreprise veut nous attaquer euh, c'est nous qu'ils attaquent. Donc euh, quelle est la documentation et les preuves qui, euh, qui soutiennent euh, euh, ce cas euh, et qui montrent qu'il a bien eu des, euh, des, des violations qui ont été... Euh... Euh, commises. Tous les cas ne se prêtent pas aux pinocchio dans le sens où les pré-Pinocchio, c'est juste une petite description sur le site euh, qui appelle à, à nominer. Des fois, il y a des cas qui sont très complexes ou des, des sujets qui sont... Euh, et qui mériteraient un peu plus que juste... Euh, donc il y a aussi la question de, est-ce que c'est un cas qui peut être euh, présenté de façon euh, compréhensible euh, au grand public On essaye aussi de varier les euh, problématiques qui sont euh, dénoncées. Donc on, va, on aurait pu mettre Total, mais bien d'autres entreprises sur les gaz de schiste, mais on en a qu'un. Après, on a, on a d'autres cas qui sont... Euh,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 de jouer sur leur risque de réputation et de jouer sur leur image et elles n'aiment pas ça et c'est un peu que ça finalement qui, qui les font réagir. Il y a depuis le, la réaction, on va dire, basique des entreprises qui est de, de contrecarrer avec une autre communication donc on a une entreprise minière qui avait sorti tout un site internet après sur le projet minier qu'on qu qu dénonçait pour essayer de montrer comment il était beau, comment ils avaient eu recours à des anthropologues des sociologues, etc., pour euh, discuter avec les, euh, les communautés. Euh, donc ça, on va dire, bah, c'est un premier pas dans la réaction, parce que ça me montre quand même que ce qu'on fait, euh, bah, ils vont faire attention à ce qu'on dit et vont essayer au moins, de euh, même si c'est parfois en surface, de, de faire quelque chose pour, euh, pour réagir. Ceci dit, sur ce projet, il y a eu euh, euh, des vrais changements euh, de, de l'entreprise. Ils ont remis des moyens, en tout cas sur euh, la question de l'impact social euh, et euh, environnemental. Ils ont notamment renoncé au, au recours à, à une technique polluante de rejet des, des déchets miniers en, en mer. On a par exemple les, euh, les banques, donc encore une fois c'est au travers des prix Pinocchio, mais aussi d'autres campagnes, qui ont euh, commencé à mettre en place des ce qu'ils appellent des politiques sectorielles. Donc c'est euh, un cadre qui euh, est censé mettre des limites, euh, prendre en compte des critères sociaux et environnementaux avant d'octroyer un prêt. Donc il y a quand même des évolutions après des entreprises qui font un peu plus attention à ce qu'elles font parce que, ben voilà, ils n'ont pas envie d'être nominés encore au prix Pinocchio. Et la dernière aspect quand même super positif, c'est comme je disais, nous, ce qu'on demande au travers des prix Pinocchio, c'est que ce soit reconnu, que soit réformé le, les lois en France et le cadre légal français pour reconnaître euh, la responsabilité des maisons-mères des multinationales sur euh, leurs filiales et sous-traitants. Et là, euh, cette année, on a des députés qui ont annoncé qu'ils allaient déposer un projet de loi euh, sur cette question. Donc c'est une revendication qui est portée par beaucoup depuis longtemps et elle est enfin euh, reprise par, euh, par certains parlementaires. Donc on espère que non seulement il va y avoir ce dépôt de projet de loi, mais que la loi sera euh, votée. Même parfois juste de savoir qu'on en parle, qu'on fait quelque chose à l'autre bout de la terre pour les communautés sur place, ça leur donne aussi de l'espoir, ça leur donne de la motivation pour continuer à être mobilisés, savoir qu'ils ne sont pas tout seuls sur leur île en Indonésie, au milieu de la forêt, donc euh, voilà, même si parfois concrètement on n'arrive pas à, à ce qu'on veut obtenir comme, comme résultat, euh, on continue parce que le, le soutien et le fait qu'on est toujours là, euh, qu'on voilà, qu ne les a pas oubliés, c'est quand même important pour sur le terrain.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 En direct euh, bah, c'est cette révolte où euh, bah, moi j'ai envie d'essayer de faire quelque chose donc euh, bah, j'essaye de le faire à, à, à mon niveau avec ce que je peux donc, euh, donc bah, pour, pour ce que j'ai trouvé pour l'instant c'est voilà de, de, de m'investir dans, dans différentes associations euh, et d'essayer d'agir euh, bah, au travers de pression sur les entreprises mais aussi au travers voilà, de, de, de, de, se, de se plaidoyer auprès des, des décideurs c'est l'impression de d'arriver à faire quelque d'apporter ton petit grain de sable euh, dans cette bataille. Et puis on, voilà, encore une fois, oui, comme tu disais, est le, on est un peu en, en permanence dans des combats de David contre Goliath. Euh, voilà, quand on a des avancées concrètes, euh, oui, ça, ça fait plaisir dans le sens où on a l'impression d'être utile, tout simplement. Cette année, j'ai eu le PDG de Veolia en Inde qui m'a appelé. Il y a BNP qui nous a envoyé une lettre pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'on disait. D'autres années, les réactions, c'est aussi sous forme de pression pour qu'on retire le, le cas, voilà, en plus ou moins nous menaçant de, de procès, etc. Bon, jusqu'ici, on n'a pas eu à, à céder parce que c'est des cas qui sont faits sur des informations solides et dans lesquelles on, a, on, on travaille dessus. Ce n'est pas juste une petite à la va-vite. C'est beaucoup de travail non seulement au moment de choisir, mais après, quand on a des réactions d'entreprises qui nous disent ⁇ Ah ben non, mais ça ce que vous dites ⁇ euh, c'est faux, bah, on est obligé de euh, bah, re retourner aux sources euh, des euh, communautés, des organisations qui nous proposent leur cas et, et donc de travailler euh, de concert avec eux pour euh, euh, pouvoir répondre à l'entreprise. Je disais par exemple l'année dernière, on a vraiment une entreprise qui a fait beaucoup de pression sur nous euh, pour qu'on retire le cas et jusqu'à plus ou moins nous menacer de, de procès. Euh, mais voilà, on a travaillé euh, concrètement avec euh, euh, les communautés, les, euh, la Cité des Communautés, quand on avait de la chance, c'était comme qui travaillait avec un réseau d'avocats. Donc on a pu répondre assez rapidement et avec des arguments solides pour contrecarrer les demandes d'entreprise. On a tout le temps des appels à l'aide de communautés, d'organisations qui sont en lutte contre des multinationales françaises ou sur des sujets, c'est pas forcément des multinationales françaises, mais sur des sujets sur lesquels on travaille. Et moi particulièrement, je travaille plus sur les questions des industries extractives, donc pétrole, mines, gaz de schiste, etc. Ça, les projets, il y en a des milliers dans le, dans le monde. Les impacts ils sont pareils partout. Les conflits aussi, euh, tout ce qui est en termes de droits de, droit de l'homme et de répression, des, des mobilisations, euh, jusqu'à assassinat de, de leaders communautaires dans, dans de nombreux pays. Malheureusement, ce n'est pas seulement la mobilisation sur le terrain euh, qui réussit à faire changer les choses. Il faut aussi aller directement... Euh, euh,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 donc voilà, il y a des moments où on est un peu perdu, où on est tellement... face enfin, à un mastodonte, voilà, ça c'est un projet de milliards d'euros qui va être financé avec la Banque mondiale, sûrement même l'Agence française de développement, enfin... Si on arrivait juste, juste avec l'action des prix Pinocchio à faire bouger les entreprises sur le projet précis qui est dénoncé, ça, ça serait, euh, euh, enfin, bouger, hein, c'est-à-dire renoncer au projet, parce que bouger, ça, genre, comme je l'ai dit, elles l'ont déjà fait, mais si on, ça serait le, l'impact maximum, on va dire.